Oh Loulou! <rire> oh, Loulou! Je croyais que j'avais perdu. Oh, regarde qui j'ai retrouvé. C'est Loulou, mon nounours préféré. <rire> Allons le montrer à Yeti. Il adore les nounours. Tu viens? Allons-y. Yeti! Yeti, regarde que j'ai retrouvé! Yeti! Oh! <rire> Yeti! Regarde, j'ai. Voyons! Yeti, je te présente loup! Yeti! Qu'est-ce que tu fais cacher là? Hein? <rire> oh oh! <rire> ça va aller, Yeti! Ça va aller, ça va aller! Yeti a peur d'aller chez le médecin pour ses vaccins. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'avoir peur des fois? Oui, hein. ah, Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour aider notre ami Yeti? Pardon? Oh! Oh! Mais oui, quelle bonne idée! Lexi, j'ai besoin de ton aide. <s amilialise> <s amilialise> oui! Je comprends, Yeti, je comprends, mais tu vas voir, ça va bien aller! Oh, oh, oh, oh, <coughs> hein? ah, ouais, je, je sais pas. Je... Bonjour! Oh, et oh. bienvenue chez la Docteur Lexi! <rire> je suis l'infirmier Christo! Oh, oh. Allez, oh. suivez-moi! Oh. Allez, allez, on suit oh, l'infirmier oh. Christo! Votre nom? Yeti. Vous êtes avec un ou deux Y? Mm. Mmh. Voici la salle d'attente. Oh. Je reviendrai mmh. vous chercher quand la médecin Lexi sera prête. Euh, merci, infirmière Christo. Mmh. À tout de suite. Mmh. Oh. Mmh. Mmh. Oh, mais oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs patients. Mais mmh. tu vois, Yeti, mmh. il y en a avec des bobos mmh. et d'autres qui ont besoin de vaccins, comme toi. Mmh. Mmh. Oh, mais ça mmh. va aller, Yeti. Mmh. La médecin est là et elle va mmh. les aider. Mmh. Maintenant, euh, il faut juste attendre notre tour. Mmh. Allez. Oh, Hop. <rire> oh, tu trouves le temps long, Yeti. Oui. Mm -hmm. Pour patienter, est-ce mm. que tu veux jouer à un jeu oh, Oui. Oui, <rire> veux-tu jouer avec nous Oh, parfait! Pour jouer, on doit nommer les parties du corps. Ici, je commence avec toi. Je pointe et tu vas me donner la réponse. D'accord? On commence... ici. Mais oui, nous avons la tête. Et ici... bravo les épaules. À ton tour. Ici, sais-tu ce que c'est? Et oui, ce sont les genoux. Et au bout du pied, on retrouve. Mais oui, les orteils. Donc, nous avons la tête, les épaules, les genoux et les orteils. Genoux, orteils, genoux, orteils, tête, épaules, genoux, orteils, genoux, orteils, orteils, orteils avec un Y. C'est à votre tour. Oui, oui, oui, ça va aller. Ça va aller, Yeti, tu vas voir. Courage, courage. Oui, tu m'attends. Allez, Yeti! Loulou, tu va aller. Merci pour mes cristaux. Bonne Bonjour Yeti, je m'appelle Docteur Lexi. Vite, assieds toi Voyons voir. Et je vois que tu es ici pour un vaccin. Ne t'inquiète pas, ça va être juste un tout petit peu Non, non, non, non, aller, ça va aller. non, non, non, non, te t'as Allez, Mon cher Yeti, n'aie pas peur, les vaccins sont pour ton bien. Ils te protègent des maladies et des microbes qui. Tu es protégé contre plusieurs maladies. Bravo Yeti, Bravo Yeti. <rire> oh, Bravo Yeti, t'es un vrai champion. Et <rire> hey, Yeti, est-ce que t'es prêt pour ton vrai vaccin maintenant? Uh -huh. Je suis content qu'on ait pu t'aider. Oh. Et si tu veux, je vais même t'accompagner chez le médecin. Oui. <rire> oh. Ça va Yeti, garde-le. Oh! Ah. <rire> Merci de m'avoir aidé à rassurer Yeti. Et toi aussi, hein, la prochaine fois que tu vas chez le médecin ou chez le dentiste, apporte ton jouet préféré. Ça pourrait t'aider. À la prochaine. Ouais. <rire>